Ouh, bah, je crois que ça me plaît, c'était Delvis. Vous avez vu ça? Un lac, en roupie indienne, c'est ça le signe devant le A. Un lac, c'est 10 000. 100 000. Après, ils ne il coupent pas au million comme nous. Hein. Donc, euh, tac, tac, tac, ils vous qui? Puis ils les bâtiments, puis ils vous disaient vous à décoller. Hein. Euh, et puis on enfin, peut aller loin. Hein. Non, non, mais là, enfin, euh, génial. Quoi, il, euh le problème, c'est que j'ai essayé, il faut le visa touriste que j'ai, et tout 100 francs pour créer une société. Vous vous rendez compte J'aurais 100 RL, hein, donc c'est 180, 220 balles, ça dépend des finesses. Et puis, euh, bah oui, oui, oui, il ne faut pas comparer. Et ben maintenant, j'ai un visa touriste, donc j'ai pas réussi encore. Meilleur, on va y arriver. Hein. Qui c'est qui disait Keep pushing Il faut toujours on, on jamais abandonner. Celui qui creuse dans la mine. Puis il découvre marre, il abandonne et puis il se rend pas compte, c'est que le filon il est trois coups de pioche plus loin quoi. Voilà. Salut toi. Merci.